C'est parti, nous sommes en direct, nous sommes le vendredi, même s'il y a le Grand Pont, et eh ben, on est encore là, vous inquiétez pas, donc euh, le vendredi c'est Web TV Show, donc euh, on est là pour vous donner les infos du territoire. Une première info pour les sportifs et même mieux pour les footballeurs, voilà ceux qui jouent euh, au pied à la balle et euh, avec deux buts de chaque côté sur un terrain vert. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Euh, donc il y a l'USG Gravigny, donc c'est le club de foot de Gravigny euh, qui organise euh, des rencontres à partir de 9 h le 11 et le 12 juin au stade de Gravigny. Donc vous voyez les affiches. Euh, passer sur, sur l'écran et donc euh, voilà bah, si vous êtes inscrit au club de foot ne manquez pas le truc si vous voulez venir voir euh, tout ce qui s'y passe au club de foot avec les vétérans etc euh, bah venez il y a une buvette en plus ils sont sympas etc donc euh, voilà pour tous les amoureux du ballon rond voilà rendez-vous le 11 et 12 juin au stade de gravigny là on va partir plus sur de la culture de la culture, alors on vous avait déjà parlé euh, au petit café de pays, donc à Saint-Germain-des-Angles, rue de Litton, c'est l'ancienne école. Voilà, c'est notre petit espace de vie sociale où on fait plein d'activités. Et bien, bah, la dernière fois, on avait fait une jam session euh, qui a eu un petit succès. Euh, beaucoup de musiciens sont venus jouer, peu de public, on va, on va se l'avouer. Et bien, bah, c'est pas grave, on insiste, on réitère l'exploit. Donc le vendredi 1er juillet de 19h à 22h30. Au petit café pays de Saint-Germain-des-ANGLES, il y aura une deuxième jam session en public. J'ai bien une deuxième en public. Voilà, donc vous pouvez y venir faire un tour. Il y aura une petite buvette, etc. Et c'est réellement euh, très bon enfant. La dernière fois, on y est venu avec la web TV pour ceux qu'on suivit euh, et Bon, et je vais laisser la place à Martin qui va nous faire ses infos, voilà, ou ça ou ses infos euh, voilà, du jour, et, euh, parce qu'il a aussi préparé euh, des infos, euh, notre ami Martin. Voilà, Martin, euh, j'y vais, je prends le bateau par là, je te laisse la place, je vais voir si la péniche est bien amarrée au poton, et à tout de suite Merci euh, Julien, j'espère que tu vas bien t'amuser pendant le temps que je fais les, la suite de l'émission. Euh, du coup, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, comme Julien vous l'a dit, j'ai des invités qui sont arrivés, donc j'ai des invités à venir me rejoindre euh, sur le plateau. Salut. Salut Chloé, bonjour, salut bonjour. Romain, donc je vais vous laisser vous présenter et du coup, on va parler, comme on l'a dit euh, Julien, je pense, dans le sommet, on va parler du festival. Exactement. Eh ben, je... Du coup, tous les deux, on fait partie de l'équipe du festival Rock donc je suis Chloé. Et moi, Romain. Et puis, on va pouvoir vous donner des petites infos. Eh ben super Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous donner comme info en premier Déjà, qu'est-ce qu'il y a comme artistes Sur combien de temps ça se dure ça... Les horaires et tout, comment ça se passe Alors, vas-y c'est le un festival de 3 jours, donc les 24, 25 et 26 juin 2022. ok Et on a au total 23 artistes, donc euh, qui sont répartis sur les trois soirs. Le vendredi, il y en a 7 le samedi et dimanche, il y en a 8. À chaque fois. Ouais, voilà. Donc, on les voit qui sont affichés Exactement. juste là en contrebas. Et donc, au niveau des artistes, on a aussi bien des artistes locaux euh, comme euh, Lost Opera, euh, Nameless que mmh. des artistes internationaux. Donc, il y a The Offspring, The Latin oh. International. On a aussi euh, donc, des DJs, Lost donc C'est très varié. Ouais. On en a vraiment pour tous les goûts. Mmh. Et donc, euh, on a hâte de voir euh, tous les festivals y arriver parce qu'ils vont être très variés. Aussi bien mmh. des familles que des trentenaires, quarantenaires, enfin vraiment tous les âges. Quoi. Ah oui, d'accord. C'est vraiment très varié au niveau des, euh, au niveau des artistes ou quoi que d'autre. D'accord. Euh, pour venir au festival, comment ça se passe Les gens se garent où Se garent sur le site garrent, Se garent genre à côté, genre sur les parkings de la ferme Tout ça, comment ça se passe niveau Alors, de tout ça à disposition, donc, il y a plusieurs parkings à Évreux. Donc là, vous voyez sur sur l'écran, il y a le parking qui est mis à disposition de l'hôpital, de la, la MUS, non pas non, la L'hôpital euh, Navarre. Euh, Navarre, Navarre, donc il y a un grand espace dédié donc, pour les, les festivaliers, ils peuvent se garer. Sinon il y a aussi le parking du Bel et -Bas. Et, euh, et après, euh, il, est, il est assez loin du, du festival, mais c'est possible de se garer et ensuite venir en navette. Donc là, vous voyez le plan... Ah euh... oui, le plan, oui, le plan du parking. Et normalement, je crois que sur la diapositive qui suit, Florentin nous a prévu le plan des navettes normalement que je lui ai donné. Donc les navettes sont assurées par Transurbain, c'est ça Exactement. Et donc voilà. on a les lignes régulières et le Festibus. Donc c'est la navette exceptionnelle pour le oh Roi Kinevreux. Ah oui, donc, donc à l'allée, on... ça passe par le centre-ville. Ça dessert euh, du coup le parking du cinéma, le parking du Bel-et-Bas. Et ensuite, euh, l'arrêt de dépôt, c'est au niveau du nouvel hôpital de Navarre. D'accord. Et donc ensuite, Alors, fait... il y a une dizaine de minutes de marche à pied, donc ça se fait oui, tranquillement. Ça se fait, euh, et au retour, on a un trajet qui est un peu plus long, donc qui, passe, oui, qui fait bah le même oui. trajet qu'à l'aller, qui passe aussi par Saint-Michel et par la Madeleine. Et mmh. euh, ça se passe à la fin des... Enfin, der le dernier passage, c'est à la fin de, des concerts, donc des on concerts. attend les derniers euh, festivaliers. Les Il y a aussi, ouais, bah oui. euh, mmh. C'est prévu pour. Bon, bah c'est super. Euh, au niveau... Qu'est-ce qui va pouvoir être disponible pour les festivaliers au niveau du site, sur... en fausse Enfin, comme on dit dans le jargon. Comment ça va se passer Comment, par où ils vont rentrer Comment ça se passe bah, Est-ce qu'il sais... y avait le plan tout à l'heure Oui, ou je, je crois vous... qu'il y a le plan, oui. Florentin, tu peux nous le mettre Ça va être plus facile te... de ouais, ouais, ouais, ça va être plus pratique d'expliquer voilà. euh, avec l'image. Alors voyons voir. Alors donc, donc là comme vous voyez de... donc là c'est le site de Navarre. Habituellement les autres années l'entrée était faite en bas à droite. Je sais pas si on... Ah oui où il y a le petit où il on... genre de petit arceau. voilà l'arche. Voilà. et ben, maintenant euh, l'entrée se fait de l'autre côté. Donc euh, ah, en bas à par gauche. Où les voilà. passé l'année dernière. Euh, Exactement. On, on, on garde années. la même formule, on fait tout le tour et puis on, on rentre euh, du coup euh, au milieu sur le côté gauche. D'accord. Voilà. Et puis euh, il y a aussi l'entrée du, du camping que l'on voit euh, ah, en tout, bas tout, en haut tout au fond. à gauche. Tout au fond. Voilà. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui sera proposé au niveau, en, sur site Qu'est-ce qu'il y a de disponible Genre au niveau Alors, boisson, tous ces trucs comme ça. Déjà, on peut commencer par parler des jeux gonflables, dont tu es le ouais, responsable. Bah oui, tout, je suis le responsable. <rire> C'est pour ça qu'on travaille étroitement ensemble, on se croise souvent parce bah que justement, oui. tu as un rôle, un, rôle un, peu, un peu important. Donc, quand on dit que c'était un festival tout public, justement, on accueille aussi les enfants avec les structures gonflables. Donc, on en a trois qui sont au milieu de la fosse. En plein milieu. On a aussi un village exposant d'une quarantaine de stands. Donc, c'est aussi bien euh, des petits commerçants, euh, du textile, des petits objets, euh, de la petite restauration, des associations, des écoles. C'est très varié. Donc, ça va mm -hmm. être super. On ne peut pas donner encore trop d'infos. Bah, bah, bah, non, bien sûr. Et après, on a une douzaine de restaurateurs aussi. Donc, là, on a pour tous les goûts, mm -hmm. cuisine du monde, autant de la burger, pizza, pita, euh, de la nourriture ah oui, indienne, C'est Exactement. Donc là, on peut retrouver tous les noms des ambulants euh, sur nos réseaux sociaux. Mm -hmm. On les a mis en avant la semaine dernière, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Oui, on repart. Et en, en termes de, de boissons pour, donc, pour euh, pouvoir mm -hmm. boire, on a donc, dans le festival en tout 5 cinq bars, cinq bars. Donc 4 euh, mm -hmm. bars, donc euh, les, noms, euh, les noms, on peut les Bien Les deniers ont été divulgués, je crois. Il y, y a alors euh, le bar Ying. Young, mm -hmm. euh, rock, euh, New, rock. New Rock, et le dernier Elf. Elf. Et enfin, on a un petit bar spécial qui s'appelle nouveau... Wild and Coffee Bar. oui, ah, on le voit, il est juste à côté de l'entrée. Exactement. Ça, c'est une nouveauté. Euh, et donc, euh, vous, pou vous pourrez euh, manger mm -hmm. et boire euh, des choses différentes que dans les autres bars. C'est voilà. ça. C'est euh, plutôt euh, bière artisanale, du vin, des tapas. Euh, mm -hmm. C'est un, un petit changement d'ordre. Il y a tout, on... en fait. Ça change, euh, Exactement. ça change un petit peu des années précédentes. Et au niveau des artistes, comment ça se passe Combien il y a de scènes Combien ils passent à peu près tous les combien de temps comment Alors, on a deux scènes. Donc on a dévoilé les noms récemment, Sirius et Vega. Et donc, mmh. euh, ça joue en alternance. Donc il y a un concert à la fois. Mmh. Et entre chaque concert, à chaque fois, on change de scène. Enfin, C'est vraiment une fois la scène Sirius, une fois la scène Vega. Mmh. Et ensuite, on revient à Sirius. Mmh. Et 100 minutes de battement entre. Donc c'est très court, très dynamique. Ah oui, donc en fait tous ceux qui sont devant, on va dire une bêtise, à Sirius et qui veulent être tout devant à Vega, faut qu'ils courent très très vite. Exactement. Euh... C'est pour ça que là on a la timetable. Donc euh, l'ordre de passage, oh oui. les horaires et les scènes mm -hmm. qui, euh, qui ont été dévoilées cette semaine, c'est justement pour euh, s'arranger. Oh oui, ça arrivait d'ailleurs qu'on a vu ça tout à l'heure. Et donc les, le encher, les, si les, les deux des scènes des ont, des les ont la même taille. Il n'y a pas une scène oui. qui est Il y plus grande qui est Voilà, c'est les deux les deux sont sont égales. D'accord ok bah, c'est sympa on vous repartagera la, la timetable euh, ce soir là juste après l'émission euh, sur facebook. Euh, J'ai vu qu'il y avait un petit, une petite vidéo un petit teaser on pourrait dire qui euh, explique un peu tout ça non Exactement. Et bien bah, vous savez quoi on va la regarder ensemble c'est parti il y a des souvenirs qui vous marquent à vie. Des événements, des gens, des moments de joie partagés que vous n'oublierez jamais. Sans qu'on s'en rende compte, ces souvenirs forgent votre caractère et orientent votre destin. Ces souvenirs sont parfois enfouis loin dans notre mémoire. Mais quand ils ressurgissent, au hasard d'un jour d'été, en une fraction de seconde, le temps s'est envolé. Les émotions sont toujours là, intactes, intenses, aussi vives que le jour où on les a ressenties pour la première fois. Festival Rockinivre 2022, la musique est une force C'était sympa ce petit teaser qui, re... qui montrait un peu tout ce qui se passe. Très sympa et puis pour ceux qui ont l'oreille un petit peu avisée, euh, on a la voix française de Desperato's Wife en fait qui fait le début euh, du teaser. Donc euh, mmh. c'était euh, une petite info euh, sympa ah, qu'on a... euh... qu était très contents d'avoir au début et maintenant qu'on peut partager. Et bah super. Et bah aussi, dernière petite question si par exemple, les gens veulent retrouver plus d'informations plus précises. Comme par exemple, j'ai vu qu'il y avait le petit programme qui a été mis sur le site. Comment ça se passe ouais. là-dessus alors, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook et Twitter, et euh, sur notre site internet. Euh, D'accord. Vous trouverez toutes les informations, les infos pratiques, euh, mmh. les informations pour la billetterie, etc. Et puis, au niveau des programmes, ils sont tout frais, euh, donc ils ont été imprimés euh, cette semaine et euh, ils ont été livrés aujourd'hui. Donc, euh, on va pouvoir les retrouver dès demain dans Évreux, dans les différents commerces. Cool, sympa. Et euh, est-ce qu'il manquerait pas des bénévoles est-ce si que vous avez encore besoin de tout ce qui est équipe bénévole ou pas? Alors c'est vrai qu'on a eu un fort engouement, donc euh, on a quand même pas mal de personnes déjà inscrites, mais euh, si vous voulez tenter votre chance, c'est toujours le moment. On a encore quelques petites places. Mmh. Et donc euh, pour s'inscrire, il faut se rendre directement dans le, sur le site internet, pardon, dans l'onglet bénévoles. Et puis vous remplissez le petit formulaire et on vous recontactera euh, avec toutes les infos pratiques et le dossier à compléter. Parfait, c'est pour ça tout ça. Eh bien, Chloé et Romain, merci à vous d'être venus. Bah, merci merci à, Martin. à toi, Martin, et à l'équipe de tout. nous avoir invités. Il n'y a est, pas de, de souci, c'est avec plaisir. Je vais rendre la main à Julien, qui va pouvoir du coup reprendre la main de cette magnifique émission. Moi, je vous dis quant à moi à la semaine prochaine. Et du coup, pour euh, Chloé et Romain, on se retrouve au festival. Exactement. À bientôt. Dans moins d'un mois. Merci Martin pour ton interview de l'invité. Et maintenant, on va euh, continuer sur les informations du territoire. On va parler Point Accueil Jeune de Gravigny. Donc le Point Accueil Jeune de Gravigny euh, organise euh, sa foire à tout. Bonjour Florentin, tu Bonjour. veux parler de la, de la foire à tout parce que toi, tu toi, es dans le game. Ouais, je suis dans le game. Tu es dans le game. Et il est branché ton micro ouais, euh, ouais. ouais, ok. Brancher, euh... Ok, nickel. Alors, la foire à tout, mon Florentin, vas-y, parle-moi-en parce que tu es aussi un organisateur du truc. Euh, donc, c'est le. Ah, bien joué, ouais. <rire> C'est le, le 5 juin devant le point jeune, aux euh, alentours. Ouais. C'est 3 euros le mètre linéaire. Euh, c'est de 7h à 19h, 19 19 normalement, heures, ouais. C'est ça. Ouais, ça il faut venir un peu plus tôt pour s'installer, du coup. Voilà. Et donc, il y a une buvette, il y a quelque chose Il euh, y a de la restauration sur place euh, pour le midi. Euh. Impeccable. Et a priori, si on regarde bien sur la fiche, il faut prendre les inscriptions ou les renseignements au Point Accueil Jeune de 16h à 19h, je crois, pendant les ça, ouvertures ouais. de bureau. Alors, à quoi sert cette foire à tout, euh, mon Florentin euh, Autofinancer notre séjour en Grèce. D'accord. Donc, ouais, on va rappeler qu'on en a déjà parlé. Il euh, euh, y a un groupe de jeunes du Point Accueil Jeune qui ont fait plusieurs actions d'autofinancement. Alors, lesquelles, d'ailleurs euh, On a fait le loto. Ouais. Euh, on a fait… Fait des nichoirs pour ouais. euh, le père Hébert. Et je crois que c'est un peu tout. Tombola aussi. Tombola. Tombola et loto c'était le ouais. même truc. Euh, après, ils ont essayé aussi de chercher des petits financements à droite, à gauche. Donc ça, c'est. C'est une autre action moins visible, voilà, mais euh, ça mérite euh, de se faire. Donc voilà, c'est euh, une foire à tout qui est organisée par une bande de jeunes rigolos euh, qui veulent euh, bah, faire un super voyage, voilà, au lieu d'aller de prendre de l'argent et de se payer le voyage, bah, ils vont bosser quand même un peu plus euh, que prévu euh, pour se payer le voyage, parce que quand on est jeune et mineur, on n'a pas forcément d'argent pour partir en Grèce. Et pour revenir sur la foire à tout, on y ouais. participe, non, du coup Nous, on risque d'y participer, ouais, parce qu'on a deux, trois bricoles en enlever du... Studio, donc euh, on Florentin va peut-être nous revendre de, okay. du matériel euh, qu'on ne se sert plus qui nous servira à acheter euh, du matériel dont on a besoin. <rire> voilà, si vous avez besoin d'audio ou de lumière, euh, voilà, on a aura... mais pas en mini quoi. Voilà, ouais, venez <rire> pas en Twingo parce que <rire> c'est les on va peut-être vendre un peu des enceintes ou des éclairages qui nous servent plus qui fonctionnent, mais qui nous servent plus euh, pour l'instant et qui nous serviront plus après derrière parce qu'on a trop. Voilà, tout simplement, et peut-être un. En peut-être un truc euh, assez marrant. Assez marrant. Voilà, on a peut-être un truc euh, genre du domaine de l'introuvable. Voilà, si... <rire> <rire> voilà. Il <rire> faut, faut, faut aimer le froid. Quoi. Bon, bref, on n'en dit pas plus, parce que sinon on va, on va se faire griller. Voilà. Euh, cinquième info, le jeune. voilà, donc c'est un séjour au Marais, -Vernier, chez, au Marais Vernier, chez notre ami Antoine euh, de Culture et Nature, donc il y a un gîte là-bas et euh, qui vous a reçu déjà euh, un paquet de fois. Ouais. Toi, tu y as été au moins deux fois euh, Trois fois. Je crois. Trois fois, ouais. Il vous a reçu pendant le vélo, le tour en vélo, là, quand vous avez été à Cabourg. Il vous a reçu. cinq fois, je crois. Ouais, cinq fois, parce qu'à chaque fois, le point jeune vient bricoler aussi avec euh, un autre accueil jeune aussi, et euh, même des enfants du centre de loisirs de notre territoire, euh, ils sont venus euh, bricoler au euh, Marais-Vernier. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. Le séjour est pas cher, du coup. <rire> il est presque gratuit, quoi, a priori. Il est, est souvent... il est gratuit pour les jeunes, mais bon, il, il, est payé, ouais. il nous coûte un peu de sous quand même. Mais euh, la démarche reste gratuite. Donc là, c'est deux accueils jeunes. Vous savez, avec lequel accueil jeune tu te rappelles ou pas euh, J'ai pas été avec que que je... Non, non, là, le prochain séjour. Euh, je suis pas au courant du tout. D'accord, ouais, c'est un double séjour. Et les dates, tiens, Sophie, tu peux nous remettre la fiche, s'il te plaît euh, Qu'on revoie les dates. Euh, voilà, deux accueils jeunes, six jours, et c'est du 15 au 28 août. C'est ça, on est d'accord Voilà, donc on se renseigne au point jeune. Euh, savoir s'il reste de la place, déjà. Et qu'est-ce qu'on y fait Alors, c'est bricolage. Chez Antoine, il y a des ânes, il y a des animaux, il y a une culture sur la nature euh, très complète donc à mon avis c'est euh, super intéressant. Voilà. Et ben voilà pour ce soir, euh, pour ce vendredi euh, de ponte, voilà, euh, un grand pont, voilà, pour ceux qui sont en week-end, qui nous regardent, voilà, on, on était là et bien présents euh, à l'appel et euh, au moment. Merci Florentin, merci Sofiane, merci Martin, euh, et, euh, et puis ben on vous dit à la semaine prochaine. Pour le Web TV show. show. Allez, bisous béco. À vendredi prochain.